La fille cachée du roi des Belges, c'est une histoire dont le thème revient assez souvent dans mes livres. C'est euh, la fascination. C'est une nouvelle qui arrive dans une classe et euh, cette nouvelle, elle est, elle est mystérieuse. On découvre qu'elle arrive à l'école dans une voiture que les enfants imaginent blindée avec des verres fumés. Il y a même un chauffeur euh, qui, qui l'a conduit à l'école. Et les enfants inventent en fait ce qui m'a beaucoup amusé, c'était comment à partir de signes, euh, assez ténu finalement, euh, les enfants euh, s'inventent euh, bah, de la fiction.